Quand vous aviez 20 ans, Stéphane-Edouard, la France vibrait pour la Coupe du Monde de football. Les Bleus gagnent la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire, après une finale gagnée, 3 buts à 0, face au Brésil, champion du monde en titre. Cette victoire revêt une valeur hautement symbolique politiquement. L'équipe black blanc des Thuram, Barthez et Zidane paraît durant quelques mois symboliser une France capable de faire de son métissage une force collective. 9 octobre 1998 la droite, plus nombreuse dans l'hémicycle, repousse le projet de loi du gouvernement sur le pacte civil de solidarité, le PACS, qui reconnaît entre autres un droit d'union aux homosexuels. Le PACS sera finalement adopté un an plus tard sous le gouvernement Jospin. Il a connu un fort succès en France, mais là où on ne l'attendait pas. En 2010, les PACS homosexuels ne représentaient que 4,4% des PACS conclus. Le Pax avait été présenté par la gauche sous la condition de refuser toute ouverture à l'adoption et à la procréation médicalement assistée. Depuis mai 2013, les couples homosexuels peuvent se marier et donc par voie de conséquence adopter. Le 13 décembre, dans le quartier du Mirail en banlieue toulousaine, c'est le début de 10 nuits d'émeutes urbaines, au degré 8 sur 10 dans l'échelle des violences urbaines de la police. 129 voitures seront incendiées. Elle se produit après l'interpellation en flagrant délit de vol de voiture se soldant par le décès de Habib Ould Mohamed, âgé de 17 ans. Une peine de 3 ans est requise contre le policier accusé d'homicide involontaire. Côté culture, nous avons choisi le Titanic, le plus cher film de l'histoire du cinéma, avec plus de 200 millions de dollars de budget. On lui doit une des plus célèbres séquences du cinéma. Je vole des images sublimes, un luxe inouï, un couple DiCaprio-Kate Winslet touchant, il n'est pas étonnant qu'il totalisera, rien qu'en France, 21 millions d'entrées. Le film est le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma après Avatar, qui a été également réalisé par James Cameron. Autre drame maritime, le navigateur français Éric Tabarly, à l'âge de 66 ans, tombe de son bateau et disparaît en mer d'Irlande. Il remportera deux fois la Transat en solitaire. Il a marqué l'histoire de l'architecture maritime en appliquant à l'hydrodynamique ses connaissances en aérodynamique acquises pendant sa formation de pilote. Le 17 février décédait Ernst Junger, un des plus grands écrivains allemands. Rétif à la discipline scolaire, il fut néanmoins l'incarnation du héros militaire allemand. Après une fugue à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la Légion étrangère française. Deux ans plus tard, il se porte volontaire dans les commandos dès que l'empereur Guillaume II ordonne la mobilisation. Junger a été blessé 14 fois et a souvent combattu en première ligne. De cette expérience, il tirera son magnifique roman autobiographique « Orange d'acier » qui le rendra célèbre. Bien qu'il fasse partie des proches de Rommel, ce militant patriote n'adhère pas au nazisme qui cherche à s'approprier son prestige de combattant. Mobilisé en 39, il participe à la campagne de France, puis passe le reste de la guerre à Paris. Après les falaises de marbre, il publiera un journal en huit tomes qui couvre la période 1939-1996. Il a été une figure intellectuelle majeure de la Révolution conservatrice. Alors, la Coupe du monde de football, le Pax, les émeutes de Toulouse, la sortie de Titanic, les disparitions d'Eric Tabarly et d'Ern Schünger Que pensez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans Et maintenant Avez-vous changé d'avis Alors Stéphane Edouard 98, mais quelle année Mais quelle année Vous aviez 20 ans comme nous, presque. Et... Euh... Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans De la sociologie Alors, euh, en fait, cet extrait m'a fait venir une profonde et rapide mélancolie, évidemment. Euh, je... <rire> euh, ça m'a rappelé cette phrase euh, qui date un petit peu, qui disait... Euh, de euh, toute façon, ne vous inquiétez de rien, dans 12 à 15 ans, les jeunes seront adultes, les adultes seront vieux, les vieux seront morts. Donc, euh, je suis en train de me projeter dans 20 ans en me disant euh, que, que, que... Vous ne que, serez pas mort je... dans 20 ans, je, vous... je, je, je, je peux je, témoigner. Je, je me souviendrai de, de cette émission, comme, euh, avec, le, de, avec le grand plaisir avec lequel vous m'avez reçu. Euh, enfin, bah, alors, je pense que celui qui... qui... <rire> Bon, alors évidemment, orage d'acier, ça me dit quelque chose, Mais évidemment. Qu'est-ce que vous faisiez, qu que vous faisiez Répondez à la question. Ah, <rire> qu'est-ce que je faisais personnellement <rire> Vous alors, étiez où à 20 ans Vous bah, étiez à, où à, vous à avez, 20 ans aviez je bac, enfin je... Oui, oui. <rire> je l'ai eu à 17 Martial euh, à 20 ans je, term... je terminais 3 ans de classe préparatoire et j'étais jeune et naïf pléonasme et comme tout, comme tout élève d'une de, de bonne classe préparatoire en plus le lycée Masséna à Nice qui était bon à l'époque, je ne sais pas s'il l'est encore maintenant j'étais convaincu que euh, j'allais m'insérer dans un réseau oligarchique et que j'allais devenir le, le, le, le, le bras droit du roi ou peut-être le Benalla on ne sait pas, Enfin, j'étais convaincu que quand on faisait prépa l'avenir était tout tracé et donc je suis monté à Paris comme les héros comme les balsaciens, et j'ai découvert qu'en réalité, ben, ingénieurs de nos jours, on terminait au mieux à la défense, euh, à gagner de, de SMIC euh, en travaillant 20 heures par jour. Donc euh, voilà ce que je faisais, je, je rêvais de… – je, je vous ai dit, vous aviez votre bac, je l'ai fait exprès, parce que j'ai vu que dans les attaques qui ont été menées contre vous, il y en a eu, alors, des sévères, des cruels, euh, et il y a quelqu'un qui a dit, mais non, finalement il n'a pas de diplôme, c'est toujours cette idée-là, il euh, n'y a pas de diplôme, vous avez bien vos diplômes hein ah oui, oui, J'ai vérifié aussi. J'ai un an d'avance, euh, j'ai euh, un bac avec mention, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique, parce que je voulais construire des formules 1 fut un temps, et j'ai un diplôme en sociologie. Donc après, je ne sais, je sais pas ce qu'il faut pour avoir le droit de s'exprimer sur YouTube, mais euh, peut-être peut <rire> ma formation n'est-elle pas suffisante pour faire des vidéos sur YouTube, euh, <rire> auquel cas, je, je, je vous prie de m'en excuser. Je Donc, vous avez 20 ans. Et cette année, 98, il y a plein d'événements. On vous en a retenu trois absolument différents dans les politiques, la Coupe du monde de football, le PAX, euh, les violences urbaines dans la région de Toulouse. Il y en aura d'autres. Euh, Qu'est-ce que vous retenez à ce moment-là Est-ce que ça, en fait, est -ce déjà, est-ce que ça vous intéresse Oui, alors je pense que celui qui, qui écrase tous les autres... Hein, euh, avec tout le respect que j'ai pour celui qui a préparé la liste des, des sujets, mais celui qui inévitablement les domine tous, c'est la victoire de la France à laquelle euh, finalement personne ne, ne croyait, souvenons-nous-en. Euh, alors à ceux qui ne l'ont pas vécu, à ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, et qui penseraient que ce qu'ils ont vu en juillet dernier en est euh, le, le jumeau, en est la, la, la, la copie carbone, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que ça n'est rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas, pas dire... la même propagande, ça, c'est sûr. Hein. <rire> bon, non, non. Ça, c'était une autre question. Mais le sentiment de liesse, de oui. oui. oui, oui, ferveur. C'était la première fois. On ouais. n'avait jamais été choses. Semaine tôt. après semaine. Un combat. Ouais. semaine ouais. On vous prenait en stop. Ouais. Je me rappelle de gens s'arrêtaient en stop. Donc, interrogé, je me demandais, mais est-ce que quelque chose Et on me disait, ben non, je vous vois marcher avec vos sacs, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en ça Ça ne s'est plus jamais produit. grâce. Oui, oui, Il y a vraiment natalité, une... Non, mais vous plaisantez. Enfin, non, non, non, non, non, mais vous Il y a, a eu une, une liesse collective. Et Les fans ne disent jamais non, par exemple. <rire> et... <rire> et ben... Je serais, je serais curieux, curieux d'avoir des stats sur les coups d'un soir pendant les Coupes du Monde. J'ai mes sources. Euh, en tout cas, euh, en tout cas donc voilà, un événement intéressant à double titre. D'abord pour la liesse collective d'une équipe qui avait toujours perdu et pour euh, tout à coup ce sentiment que on est peut-être également quelque chose sur le plan sportif. Ce qu'on a été depuis, hein, on est champion du monde de plein de disciplines, c'est sans doute un petit peu lié à, à 98. Et également, cette victoire est sociologiquement intéressante à, à mettre en perspective avec l'échec qui a caractérisé 2008 ou 2010, je ne m'en souviens jamais. Quand est-ce qu'on a été ridiculisé en, en Corée 2010, ouais. voilà. Cinq ans après, quoi. – Voilà, douze ans après. Euh, pourquoi Parce qu'on on avait tenté d'établir comme ça une, un parallèle assez grossier entre Black Blumber 98 et puis, euh, la team euh, Ribéry, Anelka, euh, euh, qui faisait la grève... Dans du Sud. Hein. voilà, donc voilà. du Sud. Donc, donc, qui qui, qui, qui d'ailleurs présente un point commun, mais je ne le dis plus point commun, parce que ça me vaut des ennuis. Donc mais bref, euh, ils n'ont ouais. aucun, <rire> aucun point commun. Et donc, ça m'avait suscité comme ça un petit, un petit texte dont sur lequel j'avais basé une vidéo, en disant, bah, vous voyez, euh, Black Blamber, ça marche, par contre, racaille, racaille, racaille, ça ouais. marche pas. Ouais. Oh, mais d'accord en, en, a, en, en définissant très précisément cinq critères qui, selon moi... Euh, déterminer qui est racaille ou pas, indépendamment évidemment de, de la couleur des cheveux, oui. des peaux, etc. Ce n'était pas des critères ethnico religieux c'était des critères d'attitude et de comportement. Oui. C'est-à-dire euh, une certaine morale, faire passer le clan euh, avant tout le monde, être toujours dans les emmerdes, euh, et puis j'en avais deux autres euh, comme ça en tête. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, euh, je pense... Le que football Le football euh, est la réponse que j'ai envie de vous donner. Bon, D'accord. Et pour l'aspect culturel, si ça vous intéresse un peu, Titanic, Tabarli. Ernst Est-ce que vous avez emballé sur Titanic Alors, oh. euh... <rire> c'est fait de tordre. <rire> J'essaie de m'en souvenir, parce que c'est loin, il y en a eu. y avait la musique et les images. Alors, je ne crois pas. Plus après la Coupe du Monde, parce que vous savez qu'on <rire> fonctionne par morphotype. Non, je ne savais pas. Ah, si, si. Euh, en fait, on euh, ne tombe amoureux que de ce qu'on connaît. Donc, mmh. en fait, euh, quand, après un événement de grande portée... Si votre archétype est mis en avant, tout à coup, vous gagnez du sex pile. Donc moi, c'était Henri Tréséguet à l'époque. D'accord Je J'étais pas du tout... Dicaprio, ça marche moins bien. J'étais pas du tout Dicaprio. Trézégué. Oui, voilà. c'est bon, en football. Et, et, bon. et, et donc... Euh, en fait, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, c'est Griezmann, par exemple. <rire> c'est vrai. <rire> <rire> vraiment pas. Maintenant, je me disais... Est-ce que vous savez faire ça <rire> Oui, je vous, le ferai, je vous le ferai. Je vous en ferai des rasoirs. <rire> euh, non, en fait, il faut, il faut toujours se demander... Euh, Comment on explique un succès de cette ampleur 21 millions, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas qu'un budget. Il y a énormément de films qui ont eu un budget sinon équivalent du moins comparable et qui ont été des échecs. Et l'un de mes clients, à qui je passe un bonjour qui s'appelle Amine et qui est un passionné de cinéma, m'a fait lire le totem, la bible du, de la, du réalisateur de films qui est un ouvrage de Joseph Campbell et qui montre que tous les succès de James Cameron sont basés sur la même mécanique mythologique et qui, plan par plan, montre à quel point c'est une recette pompée. Je ne suis pas cinéphile, je ne saurais plus euh, vous nommer exactement la, la, la séquence, mais derrière un succès de cette ampleur, il y a un de la mécanique reproductible, on ne, on ne, on ne, on ne jette pas en l'air 200 millions de dollars avec un scénario à sa sauce, on applique et on industrialise. Et ensuite, il y a l'inconscient collectif. C'est-à-dire, quel est le plus grand dénominateur commun présent dans les personnages de Jack, de, de Caprio, Kate, hum. machin, et euh, l'histoire tragique des, des, des pauvres euh, troisième classe qui finissent noyés Quel est le, le, le, le chromosome Quel est le, le plus grand dénominateur commun à tous que cela, que cela fait vibrer Ce n'est jamais inintéressant de comprendre les raisons d'un succès fut-il nul voilà, donc c'est Titanic. Euh, Embarquez-vous sur Bistro Liberté. On se retrouve tout de suite pour le deuxième sujet de ce Bistro en compagnie de Stéphane Edouard. Merci. À tous. <générique> Enseignant, est-ce encore un métier attractif Enseigner et transmettre. Hier encore, être professeur ou instituteur était considéré comme le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, la profession est en voie de paupérisation les conditions de travail se sont considérablement dégradées et les programmes scolaires sont devenus squelettiques. Le métier est-il encore attractif Au moment où le ministre Blanquer annonce de surcroît la suppression de 1800 postes. Voilà la question à les poser. Enseignant, est-ce encore un métier attractif Stéphane Edouard. Vous avez un point de vue Rémunération, discipline, la reconnaissance sociale, la considération qu'on porte aux enseignants Est-ce que tout ça, ça a un sens pour vous Est-ce que c'est quand même très difficile d'être enseignant aujourd'hui Alors, Au vu des plaintes qu'on ne peut pas ne pas entendre, j'imagine que c'est de plus en plus difficile. J'avoue ayant grandi dans les années 80 j'ai peut-être fait partie de la dernière génération dorée où on respectait l'enseignant où on ne le conspuait pas, où on ne le moquait pas où on ne le contredisait pas pour autant euh, pour autant je n'ai pas un souvenir particulièrement euh, enchanteur euh, de l'école je n'ai pas beaucoup aimé mes profs de l'école publique, j'ai ensuite eu un, un coup de cœur pour un professeur mais dans un domaine tout autre je l'ai déjà cité tout à l'heure je ne vais pas le citer à nouveau euh, j'ai l'impression que, à, à défaut d'une opinion ou d'un sentiment, je peux vous livrer, à, vous livrer un embryon d'analyse. Euh, en fait, en sciences cognitives, on ne retient quelque chose que quand on l'a entendu trois fois. Hein quand on apprend un nouveau mot, il faut se le répéter trois fois. Donc, euh, quand on me dit, mais tiens, comment euh, t'as comment appris à parler italien si vite Je dis, bah, parce qu'après avoir entendu un mot, je le répète. Tandis que les autres élèves, ils ne le répètent pas, ils le notent, puis ils n'y pensent plus. Alors forcément, on ne peut pas le retenir. Donc, quand vous entendez un nouveau mot, une nouvelle idée, concept, ou chiffre, ou une date, il faut se la répéter trois fois. Et en y réfléchissant un, un, un petit peu, je me suis souvenu, enfin j'imagine, que dans le modèle traditionnel, où les parents avaient un rôle stéréotypal, archétypal de parents, et où le livre avait une fonction archétypale de livre, en réalité, il y avait ce, ce, ce trium vira, enseignant, parent, livre. On entendait une information à l'école, on en parlait avec ses parents qui avaient le temps et les capacités intellectuelles de la discuter avec vous, et on la retrouvait dans le livre et aujourd'hui euh, j'ai l'impression, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une, dans une école en tout cas en tant qu'élève euh, qu'à force de vouloir remplacer le livre par des, des tablettes des vidéos, du multimédia ou que sais-je et avec euh, une, une, une présence parentale en, en continuelle régression, finalement il revient à l'enseignant seul de réaliser les trois, les trois fonctions et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc j'ai envie de vous livrer, encore une, pas encore une fois, mais un avis un petit peu de normand. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer dans le public, tout du moins, même en classe préparatoire, un enseignant qui m'est stupéfait par sa pédagogie ou dont je garde un souvenir ému, comme c'est le cas de certaines personnes, à titre personnel. Et à titre moins personnel et plus objectif, euh, je, je pense que le, la, la baisse du... Ça va être provocateur, mais la baisse de QI généralisée... Euh, ou en tout cas de capacité à établir des raisonnements complexes basés sur des concaténations et des mises en perspective est euh, sans doute dû au fait qu'il euh, n'y a plus cette, ce, cet aller-retour entre le livre, l'école et les parents. C'est-à-dire qu'avant, dans, dans, dans, le, dans le polygone de sustentation évoluer l'enfant, l'instituteur était quasiment parti de la famille. C'est-à-dire qu'il était hors les murs, il était à quelques kilomètres d'ici, mais on le considérait comme un adulte référent et on ne serait jamais venu à l'idée d'un parent de le, de le, de le, mmh. de le de lui porter préjudice. Voilà. Aujourd'hui, il est vraiment considéré comme une entité extérieure. Euh, pas, euh, vraiment, euh, il est complètement exclu de l'infra-cellule familiale et on, le, on, le va, on va le contredire, on va le remettre en question... Euh, – Donc voilà, des briques oui, d'éléments, certainement incomplets, mais à défaut d'une opinion personnelle, je trouve qu'il vaut quand même mieux répondre un petit peu d'analyse que rien du tout. – D'accord, je ne doute que vous avez eu un coup de cœur pour votre professeur, ça vous rapproche d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que… Euh, – <rires> <alors, rires> Une bête de QI… Une baisse de QI, c'est pour ça que nous faisons appel à des sociétés. c'est pour pas qu'il y ait de baisse de QI. Euh, et, et notamment au directeur artistique du magazine, des idées, qui est élément. D'autant plus, vous savez, ils ont créé, euh, et sont à l'initiative d'une librairie à Paris, qui est 11 rue Médicis, hein, je crois, oui, à Paris. 11 rue Médicis, hein la nouvelle librairie, oui. Voilà, donc ça, c'est pas de et baisse de QI, hein. une librairie où on vend des livres, euh, Martial. C'est-à-dire, on ne prend pas le thé. Parce que non, maintenant, on les librairies, on boit le thé, on, le thé, on fait euh, euh, la lave vaisselle lave-linge, mais pas... Vente de livres. Là, on vend des livres. On se remet c'est au Luxembourg, c'est à Paris. Ça, c'était le côté pub. Oui. Alors. Moi, ouais, je ne suis pas super bon en pub, hein, mais bon. Ben moi, je l'ai ah, fait pour voilà. vous. vous en fait 15 ans, vous. le nombre d'inscrits au concours de recrutement du second degré dans l'enseignement a chuté de 30%. Voilà un chiffre. Hein. Vous êtes toujours attaché au chiffre. Ça veut même dire que c'est plus attractif. Alors, quand, quand vous m'avez envoyé le, le sujet, enseignant, est-ce encore un métier attractif Mais bien sûr, euh, Martial, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Euh, c'est l'élite de notre pays qui est représentée. Eh ben non. — Non, non, non, non, non, non. Euh, moi, moi, je fais partie de cette génération qui a fait des études en, dans les années 70 et euh, début 80, où on avait encore des, des vieux professeurs en blouse, très stricts, et puis on avait le début des, des, des profs un peu en jean qui vous disaient « salut, on va m'appeler par le prénom », etc. J'ai vrai, vraiment eu les deux. J'ai vu le, le changement des deux, et je pense que c'est une véritable catastrophe. Moi je vous donne un seul exemple, le, le, le, pour être enseignant il faut avoir le CAPES ou le CAFEP, le CAFEP c'est pour le privé, euh, il faut avoir normalement un master. Ben aujourd'hui, on va passer à la licence. Le ministre a décidé qu'une licence suffirait pour passer ce, ce concours parce qu'il n'arrive pas à, à remplir euh, les classes. Il faut savoir que pour passer ces concours de, de l'éducation nationale, CAFEP CAPES, CAPES, et CAPES, aujourd'hui, vous avez le droit, si vous avez eu trois enfants, vous êtes un sportif de haut niveau, de pouvoir les passer. Vous n'avez plus besoin de ces diplômes-là. Il faut savoir que dans les écoles privées, vous avez des gens qui n'ont même pas le CAPES, qui n'ont pas le CAFEP, qui, qui ont leur bac. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'éducation nationale, un peu comme vous avez fait votre armée, euh, Martial. vous vous rappelez les, les officiers. Vous avez ceux oui. qui ont fait sentir, il y a ceux qui ont les contrats hors-sap, il y a ceux qui font leur service militaire et ils sont aspirants. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous êtes, c'est un peu la grille du loto, vous, allez avoir des, vous pouvez avoir des agrégés, vous pouvez avoir des gens qui ont à peine leur bac, etc., qui vont être leurs professeurs. Et vous remarquerez que tous les, les agrégés, moi je connais euh, élément à l'avantage de pouvoir euh, fréquenter beaucoup de gens qui sont agrégés, il y en a oui, quasiment là, le QI, pas. – c'est voyez le QI, ouais, ouais. Et on fréquente quand même du haut. Euh, du euh, ces agrégés, ils ne sont jamais professeurs. Alors que l'agrégation est un concours pour être professeur. Si vous n'êtes si pas enseignant pendant 10 ans, vous perdez votre agrégation. Ben, vous avez des gens qui passent leur agrégation qui ne jamais… Ces gens-là seront professeurs, mais et ça leur permettra de pouvoir rentrer dans les entreprises. – Vous m'évoquez, un, un effet et la cause de cela. Pourquoi on, on va chercher des gens qui ont moins en moins de diplômes pour remplir les classes de professeurs C'est qu'il n'y en a plus. Pourquoi il n'y a plus de professeurs ?– bah, Il n'y a plus de professeurs parce que, premièrement, c'est vrai que ce n'est pas très, très bien payé. La, la, la profession est une véritable catastrophe. Et à partir du moment où vous décidez que tout le monde va avoir son bac, ça baisse et au bout d'un moment les, les professeurs qui ont eu leur bac dans les années 90 ils ont eu leur bac dans les années 90 c'est pas le même que celui des années 80 celui des années 80 n'est pas le même que celui des années 70 et oui c'est tout ça et oui. – D'accord, est-ce que euh, l'un d'entre vous, Il y a Nicolas... des agrégés qui n'ont aucune pédagogie. Hein. Bon, j'ai eu des profs agrégés qui n'avaient pas de pédagogie. Bah, oui. Et j'ai eu des instituteurs à la Pagnole qui étaient d'excellents professeurs et qui savaient transmettre ce qu'ils aimaient, euh, les bons livres, les bons auteurs, les bonnes philosophies. Ce n'est pas du 100%, voilà ce que, ce que vous non, dites. – Non, on est, est d'accord, ce n'est pas un problème de, de, de, de diplôme. C'est un problème que les gens qui vont vers ce métier-là, aujourd'hui, je veux dire... Les calendriers d'hier sont les profs d'aujourd'hui. Hein. Ouais. <rire> Philippe Randa, on vient de parler rémunération. Je voudrais que vous parliez aussi de discipline, de reconnaissance sociale. Ben, euh, discipline, reconnaissance sociale, depuis mai 68, tout ça a explosé. Euh, – Avant on respectait ses professeurs, je vous entendais dire effectivement que euh, vous étiez la dernière génération, moi je pensais être la dernière, mais vous êtes arrivé juste après, donc encore la génération suivante, très bien, euh, mais jamais, on pouvait contredire des professeurs, ça encore c'était possible, quand on pouvait, mais rarement, il était hors, hors de question de les insulter, de les frapper… De, de voir un parent venir euh, pour les, les balafrer, oui, ça tout ça. Et, et pour des raisons euh, futiles, c'est-à-dire une mauvaise note, une remontrance. Bon, tout ça, ça n'existait pas, pas. Alors, effectivement, euh, mais notre euh, cher... Euh, a, a pris euh, l'argument que j'avais, c'est qu'on parle toujours des, Normal, des, des mauvais, des mauvais <rire> élèves et du niveau qui descendait. Euh, ben les professeurs, ça a été la même chose. Les professeurs d'aujourd'hui sont les mauvais élèves d'avant. Je vais faire juste une petite euh, une parenthèse avec un, un de mes auteurs qui a été professeur toute sa vie aux États-Unis. C'est un Français, mais fasciné par le cinéma américain, a enseigné toute sa vie euh, le français d'abord aux États-Unis et surtout au Canada, mais c'est la même chose. Et lui, m'expliquait comment ça se passait pour un professeur là-bas. Le professeur, il est sans arrêt jugé par son administration. et Il accepte ce jugement. C'est-à-dire que, notamment, aussi, il, va se vendre, il va se vendre dans une bourse aux professeurs chaque année. Les professeurs arrivent, ils ont leur dossier, ils vont chercher avec un directeur où ils vont enseigner et à se vendre. Effectivement, le mot vendre est là parce qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes, euh, qu'ils prouvent qu'ils sont des bons professeurs. Ils sont pris comme professeurs, ils donnent leurs cours. Alors déjà, quand ils donnent leurs cours, euh, là-bas, ils ont, leur, euh, ils ont un, un bureau avec leur numéro de téléphone personnel dessus adresse est connue. En France, imaginez qu'on donne le téléphone ou l'adresse d'un professeur. Jamais, c'est inadmissible. Là-bas, c'est tout à fait normal. Et surtout, chaque fin d'année, euh, le directeur d'université, alors je parle effectivement pour les, de, les universités, pour les, les, les études un peu plus importantes, au-delà du baccalauréat, c'est clair. Euh, chaque année, le, le, le, le chef de l'université les convoque et leur dit « Bien, vous avez assuré vos cours, très bien. Vous êtes notés tous par vos élèves. Ils sont tous notés par les élèves. Ça ne leur fait pas peur. » Et ils disent « Très bien, vous avez des bonnes notes, vous avez assuré vos cours, tout va bien, très bien. Qu'avez-vous fait pour votre matière ?» Vous enseignez l'histoire, vous enseignez le français, vous enseignez une langue. Qu'avez-vous fait pour le prestige de votre matière en dehors de vos cours c'est très américain. Ouais. C'est très américain, ouais. peut-être. Enfin, oui, oui. À il est en train de ça ne pas et, un système éducatif et, et, et, coup, remarquable aux États-Unis, ça se saurait. Et le professeur dit ben, j'ai fait des conférences, j'ai écrit un livre, j'ai écrit des articles. Il, il, il faut qu'il ait sans ouais, arrêt sur la sellette. C'est quand même oui. une grosse différence avec les professeurs en France. – Il y a des où... inspecteurs ouais, ?– mais enfin, les inspecteurs, c'est rien. Dès, dès qu'on est politiquement correct, il n'y a aucun problème. Dès, dès qu'on n'a pas frappé, ouais. mis une gifle à un élève qui vous insultait dès qu'il n'y a pas de problème, les, les, les, les inspections en France, euh, ça passe, il n'y a aucun problème. – Pourtant, les, les professeurs, ils sont encore malades. – Mais non, mais ils sont malades parce qu'ils ne font non, mais... pas le poids, parce qu'on ne leur a pas enseigné non plus à tenir une classe, on ne leur a pas mais... enseigné à réagir à des gens qui, sont, qui vont oui. les insulter, mais... qui vont les menacer. Mais, la République, Je faisais je juste une différence, sinon pour vous dire quoi, que savoir si euh, être enseignant c'est un métier d'avenir, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça donne envie, mais est-ce que les professeurs en France donnent envie ?– Mais le gouvernement oui. veut faire une amélioration mais, de la formation oui, initiale, bah, de la et, formation continue, c'est que tout le monde… – c'était a... déjà le discours sous Hollande, sous Sarkozy, sous Chirac, sous Mitterrand, sous Giscard… – Vous ne pouvez pas cacher euh, Philippe Randa, c'est qu'il y a des bons preuves il y a des bons instituteurs des oui, de gens division, qui font remarquablement leur division, travail. – Combien reste-t-il encore travail. de bons profs oui, Et, combien, mais, de, et, et mais, combien sont la multitude de, de gens qui sont profs Parce que d'abord, ils ont effectivement besoin de moins en moins de diplômes, de moins en moins de formations… Ils font sa faute de mieux euh, pour avoir effectivement des salaires de misère, mais parce qu'ils ne valent pas mieux. Ils valent, pas, ils, ils valent à peine leur salaire et encore c'est trop payé. Je ne suis pas d'accord avec ah, je bien. Bien. Je suis pas vous. Vous pouvez défendre les non, professeurs si vous avez beaucoup de, de, de donateurs non. dans les. Dans les dans pas, je, dans, je, non, je ne défends pas, je défend mais pas mais les gens. le niveau des prendra, professeurs, je avec pardonnez mes Pardonnez-moi, je ne défends pas les gens parce qu'ils sont donateurs. Je défends les gens quand j'ai envie de les défendre. Si vous avez envie de les défendre, vous n'avez pas ce rapprochement-là. Il pas dû fréquenter les mêmes, quoi. Non, non, et, et, et, Philippe, y a, y a, là vous faites y a, y a une confusion terrible, c'est que là vous parlez des profs d'université aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis alignent les meilleures universités quasiment au monde, les meilleurs professeurs. Mais là, on est en train de parler de l'école euh, en, en général. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'école publique, quels que soient les gouvernements, des, les présidents démocrates ou républicains, effectivement, c'est un, un peu comme les trains en, en, en Angleterre, ça ne marche jamais. C'est pour donc, ça que j'ai précisé non, pour les études voilà, supérieures. Voilà. Mais en, en, en France, on a aussi d'excellentes de, de, de, universités. De, de, de ce qui est vrai, vous évoquez mes 68, c'est vrai que cette génération de professeurs, de jeunes professeurs ou d'élèves sont descendus d'eux-mêmes de leur piédestal. Et après, ils sont étonnés de ne plus avoir la même aura et le même respect. Ils ont en quelque sorte creusé leur tombe avec leurs dents. Mais ça, c'est de la génération, ça remonte quand même à mai 68, ça fait un petit bout de temps. On ne peut pas, la faute de ces, de, ces, de ces étudiants et de ces profs aujourd'hui, on ne peut pas la rejeter sur la, le, le, le, le, le, le, le professeur homme ou femme qui débarque vraiment en terrain hostile, ce n'est pas de sa faute. Et c'est d'autant moins à sa faute qu'ils sont, les professeurs sont aujourd'hui un peu comme les policiers, détenteurs d'une autorité qu'on leur interdit d'exercer. Parce que contrairement à ce que vous dites, en France, les profs sont très surveillés. Et ils sont notés, alors après, le fait que les... les, les – T'as jamais dit le contraire. – Votre apologie bolchevique, du, de, voulant que les, que les élèves notent leurs professeurs, ça me paraît un peu... – Ah, c'est... Pourquoi, bon, pas, pourquoi pas, pas ?– C'est votre droit, on ferait déjà la... qu'ils sachent compter jusqu'à 20, ce sera pas... <rire> – <plus Mais, fun. rire> on a bien fait une notation sur 10, et mais ça... ça – voilà. Sur 5 !– Sur 5 !– C'est très prudent !– Mais il y a des lettres, Il y a toute une littérature sur le sujet, de, de, de professeurs, on en a reçu un, Jean-Paul Briguelli Effectivement, c'est vrai que le professeur aujourd'hui qui veut vraiment faire son métier euh, avec amour, avec respect et un petit peu à l'ancienne. Oui, effectivement, c'est un héros des temps modernes. Et il le fait contre sa propre hiérarchie. Là, merci Blanquer, la méthode syllabique revient à l'honneur, mais j'ai connu des profs qui l'enseignaient en cachette. Et quand il y avait l'inspection, il disait semblant de faire de la méthode globale. Donc, les professeurs, oui, c les, ceux qui font leur boulot sont des héros. Après, il y en est d'autres, effectivement, les, ça sont jusqu'à 68. Quand j'ai vu ce qu'on a pu enseigner mes enfants, entre les cours d'antiracisme et l'épreuve qu'on fait défiler leurs, leurs enfants le 21 avril 2002, oui, quand après ils se prennent des claques, je n'ai pas, pas envie de, de pleurer plus que ça, quoi. Mais après, il ne faut pas oublier, oui, un, mais je sais pas si c'est un métier d'avenir, mais ceux qui le font sont vraiment des héros et méritent notre respect. Quoi. Et dans certaines zones particulièrement, ah, oui. où on les envoie au casse Ou paradoxalement, euh d'ailleurs, les zones les plus dangereuses, c'est là où on devrait envoyer des, des, des, des profs eh, d'expérience. On, on envoie des, des, des gamins ou des gamines d'à de, de, de, de, de, de, de, de peine 23 ans. En 2015, d'après l'enquête PISA, la France est le pays où le climat de discipline... Dans les écoles, c'est le plus dégradé. Ouais. Ça, Caroline, ça, ça vous parle Vous connaissez oui, cette je, difficulté Vous oui. enquêtez même souvent sur ça Très souvent. Je trouve que le système éducatif actuel fait une place trop large à un... finalement un système intellectuel, un mauvais système intellectuel euh, qui donne un bac dévalorisé au final, je trouve, et c'est l'arlésienne comme vous le disiez tout à l'heure, que les gouvernements euh, devraient donner la place bien plus euh, à l'apprentissage à la formation, au bac pro euh, devraient apprendre la, la, la passion du métier, la passion de ce qu'on fait ça devrait être Énormément revalorisé, je trouve. Je trouve qu'on manque de, de bons boulangers, on, on manque de bons garagistes, on manque de, de, de bons sapeurs-pompiers qui peuvent passer par les bacs pro métiers de la sécurité. Escalader les immeubles par le balcon ben. <rire> ben, Ça en fait Vous pas en voulez plus ou non, mais en fait, en fait... <rire> Je crois que ça n'en fait pas un pompier pour autant, je crois. Voilà, je continue de penser qu'il faut vraiment revaloriser l'artisanat, revaloriser l'apprentissage et revaloriser la formation. Voilà, parce que c'est avec une formation qu'on trouve un bon métier et on, a, on aura toujours beaucoup plus besoin de boulanger, j'estime, et de, de, de, de, de, de garagiste que d'animateur télé, <rire> télé. Pardon, <Stéphane> <rire> Je un <a> très bon <rire> pain, ne préjugez pas de la qualité de mon pain. Ah. Alors, si je peux rebondir sur cette histoire d'enseignant, euh, il s'est passé quelque chose de très intéressant en Italie qui, comme tout ce qui est intéressant, en Italie est passé totalement à la trappe car on, on, ne, on ne tire de l'actualité italienne que les gros titres le bateau qui coule, le pont qui s'écroule tout le reste on n'entend jamais parler en, en, en 2006 on a proposé le, la place du blanquer du, français à, à un écrivain italien qui s'appelle Alessandro Barrico. on lui a proposé euh, le poste d'éducation euh, culture je crois que le ministère était groupé si je ne dis pas de, de bêtises à, à, à l'époque il l'a décliné sans formuler une réponse très claire en disant « Mon prochain livre sera la réponse à, à, à, au fait que j'ai décliné l'offre et que je, je ne prendrai pas en charge la, la, la culture et l'éducation de, de la prochaine génération de petits Italiens ». Et il a pondu cet opus que je recommande à l'ensemble de vos téléspectateurs qui est une merveille, qui est selon moi la chose la plus intelligente écrite de ces dix dernières années, ou douze, qui s'appelle « Les barbares euh, », sous-titré « Essai sur la mutation ». Et il, a, il explique comment euh, la généra, une génération qui précède euh, fabrique, enfin, euh, perçoit la génération qui la suit comme barbare, c'est-à-dire comme animaux légèrement différents de soi, et, et qui respirent, qui, qui, respire, qui évoluent, qui sont stimulés par des stimuli qui nous, nous auraient soit laissés indifférents en tant que génération d'avant, soit qui nous auraient euh, complètement euh, horripilés. Donc, c'est de là qu'on tire, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette musique que tu écoutes, ma fille oui. C'est pas de la musique, c'est du bruit. Euh, euh, pourquoi est-ce que le film est monté de façon épileptique On ne comprend rien, et bon. Et euh, de, de, une, une anecdote qui me, qui me dispensera de faire un résumé théorique très, très, très long et très chiant de ce livre. Euh, Claude Allègre, que je ne porte pas, pour lequel je n'ai ni amitié ni inimitié, avait dit quelque chose de très juste à son époque, vous savez. Rien à voir avec le mammouth. Euh, il avait répondu à une énième réforme des programmes, il avait dit, mais vous savez, euh, aujourd'hui, euh, ça ne sert à rien d'apprendre le latin à des jeunes qui n'ont pas vu Gladiator. Ce n'est pas qu'on va substituer l'enseignement du grec ou du latin par Gladiator, c'est que pour les y amener, hum. aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'abord Gladiator et après on cause. Très bon film, Gladiator. Très, très bon, bon film. film, très bon esprit. Voilà. J'ai eu et, la même remarque pour une professeure de, de latin. Et, euh, et, et, on peut lire Astérix aussi, hein, ça coûte moins... Et, et, et Baricot concluait que euh, le problème des musées et de la non-fréquentation des musées, on a tous constaté, on va dans une capitale touristique comme Paris, New York, Rome, etc. Les, champs et les, les, les avenues, les avenues euh, de shopping sont surpeuplées, les restaurants sont surpeuplés, les plages sont surpeuplées, vous allez au musée, il n'y a personne. J'étais à Lisbonne cet été, -ce musée, que... personne. Quelques japonais euh, À Rome, vous allez au musée, il n'y a personne, il n'y a jamais personne. Bon, euh, en réalité, c'est parce que le principe même de consacrer une heure ou deux debout à marcher lentement dans un univers qui est, euh, finalement, par rapport à un écran, assez peu stimulant visuellement, c'est une langue étrangère pour la génération Y et Z, qui sont abreuvés de stimuli visuels, de lumière bleue, d'écran, de slide. De, de... Et en réalité, euh, le constat tragique de, cette, de, ce, de Barico, c'est qu'on ne les aura plus avec... Un enseignement qui nécessite d'être assis du temps long des feuilles blanches et des crayons on les aura en les y amenant par quelque chose qu'ils peuvent comprendre qui peut être un film grand public quitte à horripiler les, les, les plus orthodoxes de l'éducation cette génération là si on ne l'y amène pas par des stimuli par du spectaculaire par du coloré par du brutal euh, on, on l'a perdu et je pense effectivement que si on me je pense être pédagogue puisque je vis de mes conférences depuis maintenant comme l'a gentiment expliqué votre présentation ça fait plus de 12 ans que j'écris des conférences tous les mois et que des gens payent pour venir m'écouter parler pendant 6 heures sans bouger oui. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi vous en avez dans le public, ils sont pas morts n'est-ce pas <rire> euh, et bien en fait c'est parce que j'ai la chance d'avoir un matériau d'extrême qualité si aujourd'hui vous me donniez une classe d'enfants de, de, de, de 12 ans ou de 14 ans, je les tiendrai pas 6 heures, mais même pas 3, même pas 2, peut-être même pas une, sans faire le pitre. Je pense que les professeurs sont loin d'être parfaits, loin d'être motivés euh, à la hauteur peut-être, ou devrait l'être leur noble mission, certes. Néanmoins, le matériau qu'on leur pose sur les chaises a mué, a muté. Un enfant d'aujourd'hui n'est pas réceptif à un enseignement statique oral, euh, avec du tableau et des crés euh, et euh, des mises en perspective historiques. Il va décrocher le attention span, comme disent les, vos collègues enseignants dans les collèges américains, l'attention span étant le temps le, d'attention. Le, le temps d'attention est trop, trop court, c'est fini. Il n'y a plus des temps d'attention de 45 minutes, une heure. Et ne parlons même pas de deux ou trois. Ouais, C'est terminé, ça, ça n'existe plus. C'est pour ça que Bistro Liberté est plus court maintenant que <rire> les précédentes saison. Dans la vie, moi, eh bien, je suis prof. Ben oui, mais il en faut, mon vieux, il n'y a pas de saut métier, dit euh, ce professeur à un autre. Encore des bonnes notes. Mais si tu continues comme ça, mon pauvre, tu finiras en enseignant euh, comme euh, tes profs. Voilà, aujourd'hui, prof en colère, demain, prof en galère. Voilà, avec ce sous-titre pour boucler mes fins de mois, euh, merci. Et puis, oh, dernier dessin, parce que Ignace Sarah, toujours Ignace, Blanquer supprime 1800 postes d'enseignants, mais je vais embaucher de nombreux profs d'arabe. Voilà, ça c'est pour okay. la polémique sur l'enseignement de l'arabe. Voilà, merci beaucoup Stéphane Edouard. Alors... – Pour vous retrouver, merci tout d'abord à, à nos amis sociétaires, merci à Patrick Puzin qui est devenu, euh, et je souhaite bonne chance à la fois, oui. à Élément, à votre émission sur TV Liberté cette année-là. – Alors, Elément, c'est le, le prochain, qui c'est euh, en couverture, on a Éric Zemmour, et pour une fois, pour une fois, dans ce numéro, on ne parle pas de prénom euh, du calendrier des PTT. – Voilà, Eric, si <rire> vous nous entendez, recevez le message. Euh, messieurs, à, à très bientôt. La vieille garde de Bistro Liberté, euh, Caroline. On se retrouve eh ben, dans et 15 euh, jours pour notre prochaine euh, invitée. On a déjà le nom. Hein, avec très grand plaisir. Pas oh, oui. <rire> on va pas dire, bon, on l'a déjà. Voilà. Hein, c'est inscrit, c'est parti, c'est sur la route. Il arrivera de, de Marseille. Allez, voilà. Seule indication, hein. on donne que c'est là. Il arrivera de Marseille. Jean-Luc Mélenchon, Stéphane dans Edouard, dans Stéphane Edouard. Alors, la suite. Où est-ce qu'on vous retrouve Qu'est-ce que vous allez faire Vous retournez en Italie, en Espagne Vous restez en France Eh bien, écoutez, je, je donne une série d'entretiens et j'en réalise moi-même avec des, des sympathisants, avec des adversaires, tout au cours ah. de cette. Semaine, vous les découvrirez sur ma chaîne youtube donc vous tapez sur votre moteur de recherche préféré stéphane edouard homme d'influence stéphane edouard tout court homme d'influence au pluriel étant le nom du, du site et puis voilà après on tape facebook on tape instagram on tape youtube euh, voilà on nage un petit peu sur sur les différents réseaux sociaux et asociaux